Reçois-tu le voyage que j'ai si vite ordonné sans récompense, le monde est cruel Je me réveillerai peut-être avec le diable, l'argent m'appelle mais pourtant rien n'est acquis Tu veux m'enterrer mais je suis plus sur le terrain, j'étais seul dans la cour à écrire des textes J'ai mon cœur qui se casse, tout ça, ça me lâche, je vois tes larmes qui coulent, le démon crier Tellement de choses à dire avant de partir, j'ai perdu mes amis pour la musique, j'ai choisi mon chemin Donc la solitude, j'étais à mon cœur, mon tel, et je retiens le bout de tes paroles En gros je me balade dans la ville, je suis tout seul dans ma ville Je suis tout seul sur mon île, je vois mon étoile qui brille les gens lui font du mal mais elle a perdu ses alliés Je fais le tour de la ville, suis par mes rumors Je me sens différent de mon mal-être, Tu me suis Je t'ai donné ma cochance, ne me trahit pas Pour en arriver là j'ai eu des sueurs de larmes J'ai passé des heures entre mes chemins Moi j'avance tout Moi seul comme y'a que des puètes J'ai fait pleurer ma mère pour des histoires de merde Personne ne mérite d'être un modèle Réfléchis à tes actes, tu te sentiras moins belle J'ai tellement été trahi que j'ai fait confiance Je veux partir en vacances avec la tu T'as beaucoup parlé, t'as beau faire du bien C'est le mal qui retient Ouais ouais ouais